qui est fait vent contre mon ami. Vent contre, ah oui, par 4. Par 5. Trou numéro 4, par 5. Je vous mets les indications à l'écran, hein, les distances et.. Et blé, blé, blé. Et vent de face, oui, t'as raison. Alors je vais. Il y a le bunker là-bas, faut essayer de s'aligner effectivement. Il y a un arbre qui ressemble à un arbre mort. C'est peut-être lui sur lequel il faut s'aligner. C'est bien, elle passe le bunker, t'inquiète pas, elle passe, t'es long aujourd'hui. Elle passe le bunker, voilà. elle rebondit. Bravo. Allez, là où je suis content, en fait, c'est que je j'annonce un alignement, je joue un coup qui ressemble à ce que j'ai annoncé. Ouais. Yeah Allez mon Christian. Ah, tu prends des risques, oui, oui, je oui, sais mon plus Christian. trop comment on fait ça bon. est-ce qu'il faut prendre des risques ou est-ce qu'il faut jouer son jeu euh, Non, moi j'aime bien jouer les trajectoires de balle. Vas-y. donc un peu plus bas. Alors elle est bien droite elle tourne. revient elle pas, comme pas mais c'est pas mal. Mais du coup oh putain. Elle, est ferro, elle est loin elle est toute à gauche ah ouais, ouais, bah écoute, ça, tape, ça tape fort aussi ça et ça ouais mais fort. en fait c'est le piège le bruit est beau le geste est beau Exactement. et on va dire que le je sais piège pas. Question, <rire> je sais pas. il est tout bête je suis en mode, pro, euh... mode profiter et puis il fait 27 degrés ouais. 27 degrés c'est pas 12 degrés les balles volent et en fait on est calibré on est en train de se dire qu'on a des distances qui sont plus élevés que, que d'habitude, que cet hiver plutôt. Voilà, donc ça fait tout bizarre. Mais c'est un plaisir de jouer en mode, en mode estival, en, en mode été, de découvrir un golf dont la nature est splendide. Donc je la fais maintenant, ma spéciale dédicace au Green Keeper. Les gars, vous assurez, à mort, parce que le décor est super joli, vous avez des pâquerettes et de la végétation un peu partout. Et là, d'un coup, on arrive sur une bande... de j'ai l'impression que c'est de la mer de la mer bande d'huile une bande d'herbe magnifique sur un fairway resplendissant vraiment c'est super agréable allez revenons au jeu là va la passer le bunker ça va faire ça ça Ça, c'est ce que, putain, je l'annonce, je suis content, j'annonce, et je fais ce que j'annonce, yeah, pour faire l'effet, j'aurais dû faire ça tout à l'heure, simplement chercher à faire l'effet, ouais, écoute, elle était pas facile à jouer, elle roule bien, elle est placée, j'ai cherché à faire l'effet, j'aurais dû faire ça tout simplement tout à l'heure, tu sais un décalage entre ton alignement et ton, et ton square. Ouais. J'aurais dû faire que ça Ouais, la difficulté c'est qu'en fait là on ne connaît pas le parcours donc on a du mal à évaluer. Parce que j'ai pas le C'est pas, pas le jour où il fallait oublier. Et et désolé. Alors tu seras puni pour ça. Moi j'ai pas de télémètre. Ouais. Je comptais sur le télémètre de Christian. Tu vois, regarde le, le piquet c'était 180 mètres et non pas 135. 120 mètres et sur l'arbre en boule là-bas. Ah J'ai gratté Aïe aïe aïe J'ai gratté Bon, on va voir. J'ai changé ma routine. J'ai gratté. C'est point à bon. Oh, c'est bien fait, Christian. Les approches, ça va hein, aujourd'hui. C'est bien fait. Allez, un côté. Ça roule par contre. Carré. Je me suis pas mis donné. Ah. Allez, 3, 4. Je joue mon 5. Ouais, bon, Moi aussi. <rire> Allez, oh, trop court. Oh, oui ça roule quand même. Ah ouais ça roule. Ouais très bien. Allez, OK. Ouais. Putain Prends ton temps, hein Non mais je l'ai pas fait, voilà. Ah, moi je donne pas moi. Il faut apprendre ben, à les prendre. Non non mais j'assume. Moi double. je suis pareil. Hein. J'assume en double. En fait, tu m'as donné un une fois mais il faut arrêter. Hop. Trop fort pour qu'elle retombe. Trop fort, c'était ça la ligne, trop fort, elle ne peut pas retomber. Je ne suis pas doué aux ici là, aujourd'hui. Des, des pas bonnes approches et je finis mal. Exactement. Nice. Allez, et eh ben on est au trou numéro 4. moi on va enchaîner là, on est en mode, Je me suis mis en mode vlog. Deux fois six euh, Deux fois 6 Il commence à faire chaud. Hein. Ah oui, il cherche l'ombre. Allez, cherche. double. Euh, deux fois double six. Double moi. De quoi, deux fois six non T'as pas fait ça, Ah, hein? Ben non! Je me précipite sur mon pote, donc je me le compte en entier, ce qui me fait faire un double! Bon. Waouh, c'est ce qu'il fallait jouer, dis donc. Entre ton oh là là, puis ce rebond. Ah bah les, les, les draws. Magnifique, ah ouais, ouais un draws. très joli draw. Ah, très très joli, là, et puis beau elle, beau. Elle, elle contourne l'arbre. Le, le, c'est joli, c'est joliment fait, Christian. Allez, j'essaie de m'inspirer de ton coup. Alors elle ben aura non, pas, elle pas elle le rebond. Plane, la tienne, elle est en hauteur. Elle aura... Ouais mais elle n'a pas le rebond comme la tienne. Mais non mais, mais euh... c'est pas le rebond, c'est l'effet. Pas enfin, l'effet le, le, et le virage ouais. comme la tienne, mais ouais, je suis mais... quand même content de ma eh, eh, Tu tapes superbement bien. Vous Attends. avez entendu ce qu'il vient de dire Re Redis-le s'il tape. Tu tapes superbement bien aujourd'hui. Voilà, et eh ben, moi c'est bon. C'était la, de... la fin de je vous emmène golfer à Apremont. j'ai eu ma phrase kiffante, je tape superbement bien. Allez, on vous emmène par la suite, pourvu que ça dure, je dirais. En fait, c'est un vrai, vrai, vrai régal, pour plusieurs raisons. On est sur un super beau golf, daprès d'Apremont. dans des conditions magnifiques. Le terrain est super bien entretenu, super bien préparé, donc c'est très agréable. Une sensation d'été, parce que c'est vraiment la première journée où il fait, c'est la semaine d'avril où il fait super beau, après un hiver de misère. Et là, on est à 27 degrés en short, en t shirt Je peux vous dire qu'il fait chaud, que ça transpire et qu'on picole de la flotte. Et en même temps, un jeu, bah, du coup, ça permet de voir tous les bénéfices de l'été. Et un jeu vraiment agréable avec des balles bah, qui volent, qui envoient du steak, qui envoient du pâté. J'avoue que je ne suis pas habitué. Moi, l'été dernier, je ne jouais pas comme ça. Donc, c'est un vrai régal de partager cette partie et ce vlog avec vous donc là on est sur le trou je sais même plus je suis en train de... là je suis enivré comme par les sirènes je suis enivré par le bonheur de cette partie et par le niveau de jeu également allez revenons au genre christian a fait une balle Pff, incroyable parce que lui a carrément lui, il a carrément contourné l'arbre tourné sa balle a pris la configuration du terrain a tourné le long du terrain là-bas. Donc, il a dû faire une distance de dingue. Moi, j'ai rebondi là derrière, Alors, un gros rebond. Je sais pas après où cela m'a emmené. Et la difficulté. Oh, bah, ma balle. Ça va être maintenant de trouver. Alors, ok, je suis là. Je la vois. Donc, juste là, j'ai l'ouverture. Juste là, il y a du monde sur le fairway, enfin sur le green. Je vais faire ma petite pause à l'ombre et je vais réfléchir au coup à jouer. Allez. Je vais jouer. C'est la sensation. Ah merde! C'est oh, bon, ça tiens, reste depuis bon. Tout à l'heure, on attend que la partie devant se libère, ce qui fait que j'ai très mal joué. Allez, une partie de 4 devant, c'était un peu long de patienter, en vrai, vous n'avez pas vu à la caméra. Je pense que je perds un peu le rythme. Et j'ai joué n'importe quoi, voilà, j'ai gratouillé, ça arrive. Putain, faut que je monte Allez, mon Christian, il est à 90 mètres. Voilà. Superbe Une Superbe. La Par-dessus l'arbre et dessus. Planté au drapeau. <rire> Joli. dois mettre à 60 mètres. Hein. Je pense. Et on va jouer ça, comme ça. Hop là. Voilà. là. là hop, hop, hop, c'est à droite. OK, alors c'était la hauteur de drapeau. Mais Et bon, c'est bon. c'est aligné bon à droite. manque de lucidité, Tu pas sur l'arbre, c'est pas... T'as vu la gueule de l'arbre. C'est au-dessus de l'arbre. d'accord donc Le donc coup voilà, punché lui, comme il faut. Un pitch. Et elle, elle arrive au s'arrête. Au-dessus des arbres pour planter. Planter de drapeau. C'est pas le piqué... T'as vu la hauteur à 30 mètres de l'arrivée Le planter de bâton ou le planter de drapeau, tu nous as fait. Joli, Christian. Fier comme un pan. Christian vient. Voilà. Christian est là, il a piqué juste là. Il nous a fait une magnifique balle. Allez. Un magnifique planté de drapeau. Oui, joli pitch. Je n'ai de raf, elle a roulé un peu. <rire> C'est vrai en plus. Allez, j'ai un peu, Allez, un peu Se de ouais, hein. Putain, je gratte. Ah ouais. oh, merde. Ah, merde, merde, merde. Stani, tu t'es pas dans le jeu, ce trou-là. Euh, sur celui-ci, non. C'est caméra outée, là. Ah, putain, il n'y a pas cool, de pente. Cool, cool, cool, c'est à moi de jouer. En fait, elle tourne pas. On n'est pas le... pressé, tu vas. Merci pour la ligne, de ne peut être trop tard. Pardon. Maintenant, on verra si je le remets dedans ou pas à côté. Allez. C'est pour signer. Que moi je, je suis ta birdie comme il y a l'autre. Allez vas-y. Sur un trou qui n'est pas évident pourtant. Hein ben non. Allez vas-y, montre-nous tout ce que tu je sais. Je connais, faire. Là, plus c'est difficile, plus ça m'intéresse. Les pentes à la couillon. je ne sais pas quoi faire. Donc quand je sais pas quoi faire, c'est tout droit. Tu ne sais pas quoi faire, tu fais tout droit. Oh, c'est pas vrai. Ah, non. <rire> ah, tu y as cru. Hein. Ah, J'y ai cru grave, bon, t'as vu bah, C'est ouais, un très joli parc que tu nous fais. Voilà. C'était le trou, on est au quoi On est au 6 là euh, je crois que c'est le 5. Non c'est aujourd'hui tout tout pareil tellement on est bien. Ah on est le c'est le 5, oh là, là on est même pas au 6. Moi je le croûte un peu celui-là, parce que je dois faire un hein, double.